Mmh. inonde de moi et non de ma vie et mon cœur. J'ai besoin de plus qu'un simple mot. Exprimer mon amour pour toi, mais mon cherchant, je ne trouve pas l'expression pour décrire mon sentiment. Voici ma mélodie d'amour. Fait jaillir en moi, une source d'eau vive qui ne tarira jamais, jamais. inonde moi, inonde moi. Je veux être enraciné en toi et au choix. Voici ma prière de tous les jours. Yeah, yeah. Garde-moi près de toi afin que je fortifie moi fortifie moi fortifie moi fortifie moi fortifie moi fortifie, -moi, fortifie -moi. Partifie mon cœur Partifie-moi Partifie-moi